chers amis, je vous présente mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui est une année clé puisque nous entrons dans une décade qui, je l'espère, sera celle de la sauvegarde de la planète. Je vous souhaite une très bonne année, une santé durable. Je vous souhaite une réussite de vos projets. Je vous souhaite eh bien, la sérénité. Cette année est également pour moi une année charnière, puisque c'est l'année du lancement de mes formations en ligne. Donc vous en avez déjà deux en ligne, une troisième qui va pas tarder à sortir, hein, sur le genou, donc la première sur lombalgie asiatique, la deuxième sur les, le traitement naturel de, des douleurs, des douleurs chroniques notamment. Donc c'est une, une formation dans la continuité de mon livre euh, sur l'inflammation silencieuse et une troisième sur le genou et les suivantes et eh bien je vous laisse le, le, la surprise de la découverte mais sachez que euh, le sujet qui m'intéresse le plus, qui me passionne le plus, qui me motive le plus c'est celui de la lutte contre le vieillissement je pense que passer un certain âge, donc quand on est jeune de tout ça, ça nous passe au dessus de la tête mais arriver à un certain âge à 40, 50, 60 en fonction de notre terrain de de nos occupations, eh bien, nous pensons au vieillissement. Et croyez-moi, c'est vraiment une bataille qu'il faut mener au jour le jour. Et cette bataille, eh bien, je vais vous aider à la mener victorieusement pour que vous ayez une vieillesse dans le meilleur état de santé possible. Et quant à la longévité, eh bien, malheureusement, on ne peut pas euh, là, euh, déterminé par nous-mêmes. Mais l'important, c'est de rester dans le meilleur état possible, le plus longtemps possible. C'est tout pour euh, ce petit coucou. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.